Objectif atteint ce week-end de l'Ascension, la barre des 20 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin anti-Covid a été franchie. Dans l'Allier, ce sont 132 348 personnes primo-vaccinées, soit plus de 37% des Bourbonnais au 14 mai. L'opération Tous sur le pont a connu un véritable succès et ce grâce à la mobilisation de tout le corps médical venu d'horizons très divers. Tous les professionnels sont en train de travailler. Nous avons à l'heure actuelle dans le centre de vaccination de la CPT, le centre principal de médecins, plusieurs infirmières, dentistes, kinés et vétérinaires qui sont là pour vacciner. Nous aurons des sages-femmes en plus qui viendront qui pourront et qui vont venir intervenir. Nous avons aussi des professionnels dans les centres annexes qui se trouvent vers Thiel, Dompierre ou à Besson, Ygrande qui sont souvent des professionnels de santé qui sont retraités, qui viennent en plus pour nous aider parce que nous avons nos activités à côté, ils sont là, ils sont présents. On les remercie très fortement. Et pour les personnes qui ont déjà eu le Covid, une seule injection est nécessaire. Et si les vaccins sont pour l'heure destinés en priorité aux personnes de plus de 50 ans ou à risque de comorbidité, eh bien les plus jeunes peuvent également se présenter en fin de journée pour bénéficier des doses non utilisées. Les jeunes sont très favorables à cette vaccination. Pour vous dire, la région nous a mis à disposition quatre jeunes qui interviennent, qui nous aident au niveau de l'accueil. Les quatre jeunes, on leur a proposé la vaccination puisqu'ils interviennent dans le centre. Ils ont tout de suite dit oui, ils sont vaccinés depuis une semaine, ils auront leur deuxième dose un peu plus tard. Et tous les soirs, nous avons des jeunes qui attendent la fin de la vaccination pour savoir s'il reste des doses, si des personnes ne sont pas venues pour pouvoir se faire vacciner eux aussi à ce moment-là. Jean-Francis Treffel, préfet de l'Allier, est venu lui-même constater l'effervescence au centre de vaccination installé à la salle des fêtes de Moulins. Nous nous fixons pour objectif, avec l'ARS, d'atteindre un niveau de 25 000 vaccinations au cours de cette semaine de l'ascension. Pour atteindre ce chiffre, l'ensemble des centres de vaccination qui existent dans l'Allier sont mobilisés, les horaires d'ouverture sont élargis et puis nous avons un centre de vaccination itinérant c'est la bourbonnette qui se déplace. Elle, elle est bien perçue puisqu'elle va dans les communes dans lesquelles il n'y a pas de centre de vaccination à proximité. Et puis elle va également au devant des populations. Je pense à la population les plus âgées qui ont du mal à être mobiles, et à se déplacer. C'est une vaccination sur, sur site qui est proposée à ce type de population. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier et féliciter l'ensemble des personnels soignants qui participent au succès de cette opération. Jean-Francis Treffel, accompagné sur place par Grégory Dollet, directeur de la délégation départementale de l'ARS. Alors La situation dans l'Allier est comparable à celle que l'on trouve dans les autres départements au niveau national. cest y a une très forte présence du variant anglais maintenant qui est devenu très majoritaire. Plus de 80% des cas positifs sont des cas de variant anglais. Et on est sur un taux qui fluctue entre 2 et 3% sur les variants sud-africains et brésiliens, ce qui est conforme à la à la moyenne régionale et légèrement inférieure à la moyenne nationale qui est d'un peu plus de 5%. Alors sur les hôpitaux, on n'a jamais été en situation de, de saturation, hein, même au, au pic de, de la troisième vague. Euh, on a accueilli 5 euh, patients euh, de départements euh, hors de l'Allier à l'intérieur de, de la région. Euh, néanmoins, il euh, y a une situation de... Euh, de fatigue importante hein, liée à toute cette année euh, de période de crise sanitaire exceptionnelle. Donc, on observe lentement une euh, moindre occupation, de, autant des, des lits conventionnels de court séjour euh, que ceux spécialisés euh, en réanimation. Euh, donc, on reste prudent sur. Euh, les jours à venir et le rythme de, de cette décrue liée à, à, à la Covid-19, pour autant les, les indicateurs s'améliorent tendanciellement sur ces derniers jours. Prochain objectif du gouvernement, atteindre les 30 millions de premières doses injectées à la mi-juin. Un peu de fièvre et quelques courbatures peuvent apparaître 24 heures après la vaccination. Des désagréments vite oubliés grâce à la joie de pouvoir à nouveau se retrouver en terrasse ou dans les lieux culturels dès le mercredi 19 mai. D'autant que le couvre-feu sera lui aussi repoussé à 21 h